Bonjour, je m'appelle Hugo Baréchobé, je suis chargé de mission à 70% sur la partie associative euh, donc dans l'environnement et puis à 30% sur, euh, en tant que garde technicien de la réserve. L'association de l'environnement est une association loi 1901 avec un agrément protection de l'environnement et euh, gestionnaire d'une réserve naturelle, la réserve naturelle nationale de l'île du Girard. Nous sommes donc euh, amenés à utiliser le géovisualiseur euh, Cigogne pour trois actions principales. Euh, l'accompagnement du territoire, dans un premier temps. Ensuite, euh, la préparation de terrain, euh, que ce soit sur de la prospection naturaliste ou de la veille environnementale. Et puis, troisièmement, sur l'éducation à l'environnement. Sur le premier point, l'accompagnement des territoires, l'association est amenée à siéger dans diverses commissions, ou est sollicité par des aménageurs, que ce soit sur des projets, alors ça peut être éolien, mais ça peut être aussi sur de la simple construction. Et à ce titre-là, on doit pouvoir répondre à ces sollicitations en ayant une connaissance relativement exhaustive des sites sur lesquels les aménagements vont être réalisés. Grâce à la base Cigogne, on peut assez facilement et surtout rapidement euh, pouvoir faire ressortir les espèces et les milieux à enjeu. Sur euh, la partie préparation de terrain on est commandité euh, chaque année pour faire de la veille environnementale et puis des prospections naturalistes. Alors ça peut être des prospections euh, générales, globales sur un site donné ou bien des prospections plus ciblées soit sur des groupes, soit sur des espèces précises. Dans ce cadre là si on se rend sur des secteurs qu'on ne connaît pas on on utilise la plateforme Stigone pour avoir une idée de la diversité des espèces présentes sur les, sur les endroits où on doit se rendre. Et ça nous permet aussi d'avoir, grâce à la mise en, en évidence d'espèces ou de milieux sensibles ou protégés, ou à enjeu, une veille plus précise et un regard plus affiné sur, sur ce qu'on va devoir chercher. À propos de l'éducation à l'environnement, on utilise le géovisualiseur dans le cadre de la préparation des animations. On est amené à réaliser des, des animations pour du grand public ou bien pour des scolaires. Et dans ce cadre-là, quand on prépare nos animations, on prévoit généralement d'emmener nos participants sur le terrain. Il est intéressant pour nous d'avoir une connaissance euh, de l'endroit sur lequel on va emmener euh, le public. Le géovisualiseur nous permet d'avoir une liste d'espèces, par exemple, ou une liste de milieux sur lesquels on va pouvoir développer nos outils d'animation, proposer une, euh, une action éducative plus pertinente, plus efficace, mais que si on devait prendre le temps d'aller sur le terrain faire du repérage, etc. etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a euh, facilement euh, accès à des données type euh, le nombre d'espèces présents, par exemple sur une commune, c'est des données qui sont intéressantes, et puis au niveau pédagogique, c'est toujours un petit peu euh, l'anecdote supplémentaire que les gens peuvent retenir euh, à propos de, de la diversité qui est présente à côté de chez eux. On utilise euh, connaître et savoir, et puis synthèse, mais principalement la synthèse, euh, puisque effectivement on est amené à travailler principalement sur des petits sites, donc soit on trace des polygones, soit on utilise un export ciblé sur une commune ou deux, euh, puisqu'on fait aussi généralement de l'accompagnement de communes, euh, dans le cadre soit datas de la biodiversité ou de dispositifs qui y ressemblent ou bien suite à une sollicitation. On va principalement utiliser l'export de données euh, des espèces tout statut et ensuite nous on travaille via les documents Excel qu'on qu récupère avec des filtres pour faire ressortir ce qui nous intéresse euh, soit pour de l'énumération, donc euh, dans ce cas là c'est plutôt des chiffres et euh, quelques espèces phares soit dans le cadre de suivi et dans ce cas-là, on fait du tri par espèce euh, sur les taxons qui nous intéressent.